Et salut tout le monde c'est Shirelle, alors oui vous pouvez être surpris mais qu'est-ce qu'elle nous fait Qu'est-ce que c'est ce machin Alors euh, tout simplement euh, j'ai fait la connaissance d'un youtubeur qui a déjà euh, de la route derrière lui euh, par rapport au jeu The Infected dont euh, je vous, vous m'avez entendu parler plusieurs fois puisque c'est le premier, euh, c'est le développeur de All You Home euh, le jeu qui est sorti en, je ne sais plus, 2016, 2017 euh, qui, a, qui a abandonné le jeu en fait qui a changé de nom et qui euh, a changé de label pour sortir The Infected heureusement All You Home a été repris et euh, vous avez le Let's Play sur la chaîne YouTube. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo Parce que tout simplement j'ai eu l'occasion d'avoir de, de, euh, sur mes lives euh, Fred. donc. Euh, et euh, moi personnellement, euh, pour l'instant, j'y joue à The Infected. Euh, mais je vois que les bugs qu'on y rencontre dedans sont exactement les mêmes qu'il y a dans All you Home, Comme quoi euh, le développeur n'a pas encore bien... Euh, Comment dire Bien maîtriser la chose puisque les, les erreurs qui sont dans Hold que le nouveau développeur va corriger, on peut les retrouver dans The Infected. Alors ça peut être dans le mécanisme de l'IA, euh, comme dans le mécanisme des animaux, comme euh, on peut retrouver au niveau des items euh, énormément de choses identiques. Voilà, mais après le jeu The Infected, je ne le critique pas, c'est un jeu que j'aime bien, euh, il est très dur euh, à jouer. Il euh, y a beaucoup de choses à faire, c'est un jeu de survie qui vaut le coup, à condition, bien entendu, je l'espère, qu'il ne fasse pas euh, comme il a fait avec All you Home, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus de mise à jour, qu'il plante le jeu pour en sortir un autre, encore sous un autre nom et sous un autre label. Donc voilà, mais bon, ça, c'est à voir. Donc, euh, sur mes lives, euh, donc sur Twitch, vous le savez, je fais des lives sur Twitch, et j'ai fait donc la connaissance de Fred, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle « Les tutos de Fredo. Donc, euh, j'étais pas spécialement sur, sur euh, The Infected euh, quand je l'ai connu. Mais voilà, on a sympathisé, ça a accroché. Je lui ai donné des astuces que moi je connaissais. Euh, lui euh, vient régulièrement sur mes lives. C'est un amour, c'est vraiment un gars super sympa. Euh, sa chaîne est vraiment géniale. Il y a des tutos, pas simplement que pour des jeux, mais il a aussi un site avec des tutos euh, bricolage. Cuisine euh, enfin qui peut vous aider dans votre vie de tous les jours euh, Bon moi Popote et moi, hein, la cuisine vous me connaissez ça fait 50 Mais euh, ça vaut le coup Donc euh, je tenais à vous montrer quand même le boulot de ouf qu'il a fait simplement pour moi Et là merci à toi Fred, t'es un amour, c'est gentil Donc euh, quand je lui ai dit que je galérais euh, au point de vue euh, de euh, pour trouver l'aluminium les, les, euh, parce qu'on a beau regarder euh, toutes les vidéos qu'il y a sur The Infected que ce soit américain, que ce soit français on n'avait pas jusque là de carte où on, euh, où on, on pouvait savoir par rapport euh, ici là, aux, aux pioches que l'on a sur la map hein, puisqu'elle a été changée récemment avec les mises à jour avant on avait les, juste les villages maintenant on a les pioches qui signifient les endroits où vous, euh, vous pouvez récolter des minerais donc moi de mon côté euh, je galérais énormément pour trouver la l'alu Parce que moi j'ai spawn à peu près euh, ici Enfin, euh, ici Ouais, je crois que je suis là Je crois Donc, euh, ben, on est venu en parler Et aujourd'hui il m'a fait la surprise Donc de, de me faire une vidéo Rien que pour moi Mais enfin pour vous aussi quand même hein, Ça vous servira, je le souhaite euh, Donc je tenais quand même à lui rendre ce clin d'œil Parce qu'il a fait un boulot de ouf Il s'est crevé à vous faire une map Que vous pouvez télécharger euh, sur sa page, je vais vous montrer sa chaîne YouTube euh, où il vous a fait, où il vous a répertorié où c'est que vous pouvez trouver les minéraux pour, euh, ben pour, euh, pour l'amélioration de votre base dans, dans le jeu de Infected. donc en bleu il vous a entouré où se trouve le cobalt en, en blanc l'alu et le copper en orange copper euh, cuivre, euh, voilà donc, euh, je trouve ça super sympa de sa part. Euh, la carte n'était pas en place. Enfin, je n'en ne, ai pas trouvé sur Internet. Je n'ai pas trouvé encore de YouTubeur ou qui en avait fait. Donc, merci à toi, Fredo. Je pense que tu vas sauver la vie de beaucoup de personnes et pas seulement la mienne. D'accord Donc, ça, c'est fait. Je vous la montre. Maintenant, je vais vous montrer sa chaîne YouTube. Histoire de lui faire de la pub parce que c'est un garçon vraiment... Euh, c'est un amour d'abord. Hein. Les tutos qu'il fait, autant euh, au niveau des jeux, alors n'est pas vraiment du, des tutos, il, il, il fait des jeux et il fait des tutos à côté euh, sur de la cuisine. Mais je vais vous montrer tout ça. On se retrouve sur sa chaîne YouTube. On se retrouve donc sur la chaîne de Fredo, donc qui s'appelle les tutos de Fredo. Donc vous pouvez le voir non seulement dans les vidéos. Il y a des jeux vidéo dans des let's play sur The Infected, sur Turmol Bon, moi, je ne connais pas ce jeu. Mais euh, voilà, donc, il a fait... Alors, au niveau des, des, des jeux, ce n'est pas réellement des tutos qu'il fait. Euh, C'est du, du let's play, voilà. Euh, normal, comme on fait tous. Des let's play, des, euh, des gameplay comme vous préférez. Mais il ne fait pas que ça. Euh, comme vous avez pu le voir, au niveau de l'accueil... Vous avez ici euh, des euh, vidéos concernant des astuces, des tutoriels euh, pour, pour votre vie réelle de tous les jours. Euh, pour les gens qui ont des bijoux, bijoux fanés, par exemple, comment euh, les remettre euh, correctes, on dira, comme s'ils étaient tout neufs. Hein. Euh, ça peut paraître stupide euh, et bête, mais il euh, y a des trucs, franchement, j'ai regardé. Et euh, ça m'a bien aidé pour ma vie de tous les jours. Alors, c'est pas très compliqué. Euh, sa page, euh, ben, vous l'avez là, je vous mettrai le lien dans la description. Et euh, pour aller sur son site, donc par exemple, transformer une clé USB ou une carte SD en mémoire, euh, réparer, euh, récupérer l'or de votre ancien ordinateur. Je pense que c'est récupérer, euh, gagner des sous grâce à la récupération de pièces. Je suis pas allé la voir, celle-là encore. Désolé Fredo, euh, comment nettoyer un micro, mais tout ça c'est avec des, du, du produit naturel, euh, comment nettoyer une poêle ultra sale avant, après, les taches de gras, etc. Et euh, voyez, enregistrer des vidéos sur son PC avec VLC, enfin, il y a plein plein plein plein de choses, donc je vous invite à y aller. Donc vous allez sur sa chaîne, je, vous le mettrai en je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description. Et ici quand vous descendez, vous avez les chaînes du groupe recettes pas c'est-à-dire ils sont toute une team. À, avec des, des, chacun leur, euh, leur euh, spécificité je dirais donc euh, au niveau de la chaîne que je vous parle je ne suis pas encore allé voir Crochet Facile hein, parce que c'est pareil Fredo moi le tricot <rire> uh, Playmobil non plus je ne suis pas allé voir là mais euh, je vois que par exemple euh, dans leur groupe le Crochet Facile pour ceux qui aiment le crochet par exemple il euh, y a quand même 3,464 d'abonnés euh, pour, leur chaîne, euh, pour la chaîne de, de, de Frido et de ses compères recettes pas bêtes, hein, il suffit de cliquer ici. Voilà. Et vous allez avoir, pour ceux qui aiment la bouffe, la bonne bouffe, euh, vous allez avoir plein, plein, plein, plein d'astuces euh, qui, qui vont vous être données. Euh, donc, je vous invite honnêtement à regarder le nombre de vues qu'il y a. Euh, 2 millions de vues. Euh, euh, 1,4 million de vues, 489, 783. Bon, là, les gâteaux, ça devait pas leur plaire. Hein. Ici, par contre, ici, ils ont bien ta... sur, le, sur le chocolat, ça a bien marché quand même, hein, Fred. Hein euh, voilà. Alors, je sais pas si c'est toi qui fais les gâteaux, mais je veux bien que tu viennes m'en faire. Voilà. Si tu veux bien. D'accord Ok. On fait comme ça. Tu m'en fais pour Noël je sais pas. Non, je déconne. Mais franchement, honnêtement, il en vaut le coup. En plus, c'est un mec qui est adorable, qui est super gentil. Euh, je fais pas très souvent des, euh, des vidéos euh, sur euh, d'autres YouTubeurs, mis à part... Euh, euh, vous savez, euh, Staff, euh, Soma, euh, Tamcat, son ami, euh, quelques youtubeurs euh, américains et américaines que, que je connais qui sont à mes amis. De toute façon, vous avez la liste de mes chaînes amis, il faut que je rajoute Fred d'ailleurs. Euh, C'est très rare que je fasse de la pub pour un autre youtubeur, euh, non pas que ce soit de la rivalité ou autre, pas du tout, mais j'y pense pas quoi, en fait, voilà. Et, euh, mais là, bon, Fred, voilà, ça, ça a été vraiment un coup de cœur. On, on s'est très très bien entendu, euh... d'autant plus que en plus il parle portugais, tout va bien. Voilà. On euh... ces quatre, on parlera, on parlera ensemble, hein. vu que je suis d'origine brésilienne, mon lapin, tu, on parlera un de ces quatre. Euh... Donc euh... Enfin, d'origine brésilienne. Et euh, donc, voilà. Ah, alors, je vous invite vraiment à y aller. Donc, il n'y a pas que ça. Euh, je voudrais essayer de trouver... Euh, je sais que sur une de ces vidéos... Alors, je pense que c'est dans The Infected Pop. Je vais mettre pause, bien sûr. Euh, voilà. Il y a aussi un site euh, qui est euh, hors... Euh, donc, vous avez la chaîne Recette Pas Bête. Vous avez la chaîne Afredo pour les tutos. Et vous avez aussi ceci, qui est un, un, site, un site web, un blog, où euh, vous pouvez retrouver euh, toutes les astuces qui regroupent, euh, avec toute sa team, avec euh, les astuces de vie courante. Euh, donc, vous tapez, euh, je ne sais pas, vous cliquez euh, « astuces de vie courante euh, » dans la maison. Donc, euh, un truc tout con, l'anti moustique naturel. Enfin, euh, voilà, vous, vous, fou, vous fouinez un petit peu « vie courante ». Euh, informatique, par exemple. Il euh, y, y, y a plein de trucs qui vous expliquent et vous le savez peut-être pas. Euh, surtout si vous n'êtes pas super pro en informatique ou quoi. Ça vous aide énormément. C'est des trucs pour la vie commune de tous les jours. Et franchement, euh, chapeau bas quoi. Chapeau bas. Euh, ici, vous avez euh, le côté automoto. Mais là, par contre, il euh, n'y a rien. Pas calé en automoto hmm, Pas bien, Fredo Là, vous avez donc les tutos cuisine, etc. Comment bien couper des poivrons, comment nettoyer un micro-ondes. Ça peut paraître très con, mais qu'est-ce que moi je m'embête, hein, pour ne pas dire un autre mot, à nettoyer mon micro-ondes. J'ai essayé sa solution, ça marche nickel. Euh, et euh, franchement, euh, on souffle. Hein. Voilà, il euh, faut avouer les tâches ménagères, hein, c'est un peu casse-bonbon. Euh, donc, après la, la popote, comme je vous ai dit, moi, ce n'est pas mon, petit, mon, mon, mon truc. Donc. Euh, j'ai plutôt balancé ça à ma mère qui était ravie et qui va passer de moi aussi. Donc, faites-en faites de même. Et vous avez, euh, après, astuces, bricolage, mais euh, je ne pense pas qu'il ait mis quelque chose. Enfin, je pense que ce sont, vous avez les apéros, la boisson, les entrées, les poissons, les viandes, les garnitures, les desserts, les moquets, les astuces, les techniques. Enfin, vous avez tout un tas de choses. Et sur sa chaîne, ben, tout simplement, euh, vous retrouvez euh, ben, euh, des épisodes des Let's Play de The Infected. C'est sa deuxième saison, mais il en a déjà fait une. Il, euh, ce que j'aime beaucoup, euh, c'est que malgré que ce soit un jeu de zombies, euh, il est très zen. Il est très calme et c'est agréable de ne pas entendre quelqu'un gueuler toutes les 30 secondes parce qu'un zombie euh, crie. Euh, parce que ça nous met déjà déjà les zombies qui sont dans ce jeu nous mettent la tête comme une meringue mais alors si en plus euh, ça hurle tout le temps toutes les deux secondes parce que la personne est morte de trouille parce qu'il fait nuit, parce qu'il y a un zombie, parce qu'il y a un ours et qu'elle gueule comme un putois, c'est vraiment pénible et ça met la tête comme une meringue donc euh, voilà il est posé, il est calme euh, c'est quelqu'un de mature, de posé de marier, j'ai eu l'alliance, euh, de marier, de, de, de bien cadrer, donc ça fait plaisir, euh, vous le savez, j'ai mes chouchous sur Youtube, euh, je ne les cache pas, il euh, y a Staff que j'adore, euh, Staff52 qui m'a beaucoup aidé à mes débuts, euh, et que je continue à suivre, donc lui aussi vous pouvez aller, c'est vraiment un amour, et, euh, et euh, derrière son côté ours c'est un gros cœur. Euh, vous avez Soma et Tamcat qui sont un couple euh, et ça c'est l'histoire magique de youtube et des gamers comme quoi il n'y a pas euh, c'est pas que du mauvais qui se sont rencontrés grâce à grâce à tout simplement à, à, à youtube et euh, son épouse, son, son épouse ou son ami Tamcat, qui, qui n'était pas, je pense, youtubeuse à l'époque, euh, bah, suivait sa chaîne. Et puis, se sont rencontrés en réel. Et puis, aujourd'hui, ils ont un magnifique petit bébé qui s'appelle Elliot. Et euh, je vous invite aussi, donc, à vous abonner. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, Soma, Tamcat. Et vous pouvez retrouver mes chouchous et mes amis youtubeurs. Bon, après, si vous ne parlez pas anglais... Euh, vous aurez du mal, parce que je suis plus à la commun communauté américaine. Euh, mais euh, vous avez mes chouchous, vous les connaissez, mais en français. Voilà, je vous en rajoute un. Hein, je vous rajoute Fredo. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Ne serait-ce que, ben, pour, euh, voilà, sur son site, vous pouvez trouver des astuces plutôt que galérer dans votre cuisine. Ou, ou si vous avez une panne de popote, euh, comme on dit chez nous, euh, euh, merde, qu'est-ce que je fais à manger ce soir, machin truc, ben voilà, euh, Fredo va vous sauver la vie, je vous assure, et grand merci à lui pour cette map. Alors, tout simplement, pour la map, euh, que je dise pas de bêtises, il faut que je revienne ici, je vais dans ses vidéos, et euh, ici, voilà, il a fait, euh, la vidéo s'appelle... <rire> Je coupe parce que là, il parle de moi. donc euh, Spécial Chirelle. merci, t'es un amour encore une fois. Donc, il a mis The Infectex, localisation, aluminium, cobalt et cuivre. Ça va, vous sauver la vie dans le jeu. Vous allez à, arrêter de galérer, d'aller partir par là. Si vous êtes ici ou ici et que vous voulez... Euh, euh, je ne sais pas, du cobalt, du machin, et bah, grâce à sa carte, euh, bah, vous allez pouvoir maintenant savoir où vous allez. Mais si vous êtes aussi doué que moi, vous savez que j'ai une mémoire de poisson rouge et que même avec une carte et une boussole, je me pomme. Donc euh, moi, je suis ici, sur ma partie. Euh, quand je commence à un peu trop m'éloigner, je me demande où j'habite après. Voilà, donc euh, ce qu'il faudrait que le développeur mette aussi, ce serait un, un, un, un checkpoint pour qu'on sache où est notre base. <laughs> voilà donc si le développeur monte euh, voilà if you can put a, a checkpoint for the base it's okay because all the time i i don't know where i am <laughs> i don't know please put a, a a point click just for see where where is the base thank you so much Mr. the developer okay société au cas où le développeur regarde, mais je le contacterai directement, euh, via le Discord. Euh, donc, euh, ben voilà, donc là, vous avez la map euh, du jeu, donc euh, il n'a pas pris avec sa partie qu'il est en cours de faire, c'est une ancienne partie à lui. Euh, par contre, si vous descendez ici, donc là, trop mignon, il a mis ma chaîne, ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube, comme Soma m'a fait de la pub, merci à vous les garçons, euh, vous êtes des amours. Euh, comme staff etc quand ils me lancent des raids à 90 personnes et où je perds mon latin mais bon c'est euh, voilà c'est super gentil et cette solidarité entre youtubeurs est rare hein. et, euh, et franchement ce sont des gens qui méritent hein. franchement qu'on qu aille faire un tour sur leur chaîne abonnez-vous abonnez-vous à leur chaîne que ce soit Soma, Tamcat, Staff ou, euh, ou Fred hein. euh, parce qu'après si vous parlez pas anglais c'est pas la peine hein. vous allez rien comprendre à moins que vous mettiez sous titres mais euh, voilà, et là vous allez retrouver euh, ici. Euh, normalement, il l'a mis là, je l'ai téléchargé. Euh, toc, toc, toc, toc, toc. Je crois qu'il voilà, il l'a mis ici. Vous cliquez donc à la vidéo euh, juste avant, ici. Vous cliquez à euh, retrouver tous nos tutos sur notre site. Donc vous cliquez sur recette pas bête, fr The Infected. Donc vous voyez, vous avez le début. Et vous allez aboutir ici. Ici vous, vous avez la vidéo euh, qu'il a postée qui est sur sa chaîne YouTube et si vous descendez un petit peu, vous aurez la map. Donc pour la voir sur votre PC, tout simplement vous faites un clic droit, enregistrez l'image sous, vous la mettez sur votre bureau où vous voulez. Mais au moins vous aurez plus à, le, à la chercher et à savoir, oh mais dans mon Dieu, dans quel sens je me dirige, je vais me faire bouffer par un loup, par un ours, euh, oh j'ai plus d'eau, machin truc. Fini la galère grâce à Fredo. Donc un grand merci à toi. Euh, je tenais à vous partager ça parce que là, quand même, ce qu'il a fait, personne ne l'a fait jusqu'à maintenant. Certes, le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps, mais normalement, vous avez très vite des wikis, des cartes, etc. qui sont sortis. Mais malgré les mises à jour, il s'est quand même crevé aujourd'hui à aller euh, avec son ancienne partie voir tous les spots de façon à, à, à vous faire euh, enfin, à me faire et à vous faire une map pour pas que vous galériez donc je compte vraiment sur vous euh, pour aller lui dire merci pour ça euh, surtout ceux qui jouent à The Infected et, euh, et puis après ben, vous avez tous ces tutos, astuces, etc donc je compte sur vous Fred, merci encore, je te fais plein de gros bisous euh, on se capte très vite euh, sur Steam ou autre. Euh, voilà. Et puis, ben écoutez, les lieux, je vais vous faire plein de bisous. Euh, et n'oubliez pas, staff, 52, Soma, Tamcat, et euh, Fredo pour les américains je passe pour ceux qui ne parlent pas anglais sinon vous le retrouvez euh, dans euh, mes amis euh, sur ma chaîne youtube voilà sur ce je vous fais plein de bibi, plein de zouzous c'était juste une vidéo comme ça je comptais à lui, lui faire un clin d'œil parce que franchement aller faire une carte spécialement pour quelqu'un et pour vous et pour aider aussi les autres euh, je veux dire c'est quand même super sympa et c'est rare voilà donc euh, j'espère que ça vous servira en tout cas plein de bibi, plein de zouzous passez de, de bonnes fêtes de noël protégez vous L'année 2021 va être encore très compliquée, donc euh, protégez-vous, faites attention euh, et puis on se retrouve très vite. Bye bye